Dans cette caisse, il y a 12 bouteilles en verre, transparentes, super résistantes à la pression. En fait, techniquement, je n'ai jamais réussi à en faire exploser, même si j'avais des kombucha ou des cuivres super pétillants. Euh, le pire qui va arriver, vous allez l'entendre siffler, vous allez savoir « Ouf, je vais l'ouvrir à l'extérieur, cette bouteille-là ». Quoi qu'il en soit, ça s'ouvre super facilement, ça se referme, les bouchons sont super durables, vous voyez les couleurs à l'intérieur de vos boissons, vraiment très agréable. Bonne fermentation